Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti euh, nourrir le tournesol au bord et pas avec la lune on va nourrir les soleils enfin non, les tournesols avec la bestiole bon là j'ai pas allumé les phares de derrière pour l'instant J'allume juste les phares de travail de devant ça permet quand même de bien pouvoir euh, visualiser les passages même si j'ai mis des petits jalons orange j'ai pas le GPS. Moi, voilà, j'apporte du bord, en fait, sur le tournesol. Et voilà ce que je voulais vous montrer. En fait le tournesol, quand il est petit, il suit le soleil. La tête là est tournée vers le soleil, couchant. Et quand ça sera le matin, la tête sera du côté est. Et après, euh, au niveau de la floraison, il ne bouge plus. C'est pour ça qu'on l'appelle tournesol en fait. Et c'est une plante qui a besoin de bord. L'an dernier j'avais fait à huit feuilles et là je le fais un peu plus tôt. J'ai les bonnes conditions pour le faire et. Après j'aurai peut-être pas le temps de le faire Et bien sûr, bah, on utilise le pulvérisateur euh, Là, il n'y a pas de produits chimiques, hein. c'est juste des oligo-éléments C'est pour vous montrer qu'on ne met pas forcément que des produits phytopharmaceutiques Type fongicide, herbicide. On met aussi du bord Et là, euh, c'est le bon moment La frontale, très important pour le travail de nuit. C'est après on risque de se faire mal. Vous voyez, ça quand même, euh, j'ai des doubles phares, ça éclaire bien. On va essayer de finir euh, tranquillement euh, cette nuit-là pour le bord. Il n'y euh, a, a toujours pas possibilité de le faire le matin. Là. Ce matin encore, à 6h30, le vent se levait. Euh, si je vous rappelle, on ne traite jamais au-dessus 19 km heure. D'une part, pour éviter les dérives, et d'une autre, ça sert à rien de foutre du produit en l'air.